Commandant Shepard, Kalissa Bin Sinan al-Gilani, est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les Moissonneurs ont attaqué Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient Est-ce vraiment digne de l'Alliance Je suis venu chercher de l'aide pour la Terre. Pour tout le monde. Et que faites-vous de tous ces gens qui souffrent pendant que vous jouez les diplomates avec le Conseil Répondez Pendant qu'on discute, nos familles sont en train de mourir. Que comptez-vous faire Kalissa, nous faisons tout ce que nous pouvons. Avant qu'il coupe la transmission, il y avait tellement de morts. J'arrêterai les moissonneurs ou mourrai en essayant, mais j'ai besoin de votre aide. Continuez de poser les questions qui fâchent. Ne laissez pas le Conseil oublier la Terre. Entendu. Merci, Commandant. Vous êtes peut-être une brute sans scrupules, mais au moins, vous êtes de notre côté.